Je suis très contente de te retrouver. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, euh, je, Sylvie, tu es euh, la créatrice euh, d'un groupe hein, qu'on peut trouver sur Facebook pour le moment qui s'appelle Les Affirmées Heureuses. Je vais reprendre en fait la, la phrase que tu mets, Réveillons-toi la femme affirmée pour vivre libre et sans peur selon tes choix. Est-ce que tu peux euh, me décoder un petit peu ça pour nous expliquer euh, ce que ça signifie pour toi euh... Pour moi, c'est vraiment une, quelque chose qui vibre très, très fort parce que je suis une, an, une ancienne femme euh, qui s'est oubliée, qui s'est sacrifiée euh, euh, longtemps et, et, et c'est vraiment une, c'est devenu une cause, une mission de vie pour moi euh, d'aider, euh, d'aider les femmes. Euh, D'ailleurs, le, le groupe s'appelle euh, « Femmes, sacrifice, oubli de soi, les affirmer Heureuses". Et en fait, quelque part, tout est dit. J'aide les femmes à, à, se, à se reconnecter à elles-mêmes, à s'aimer de manière à ce qu'elles puissent trouver la, la force de, de s'affirmer et, et de vivre ben, la vie qu'elles méritent de vivre et qu'elles qu ont envie de vivre, la vie qu'elles choisissent, sans plus se laisser euh, ben, emporter par, par leur manque de confiance en elles, euh, par euh, la peur d'être rejetées ou, ou pas aimées. Et, et je, voilà, je leur apprends à, à s'aimer et à, à se libérer, à, à devenir, voilà, à déployer euh, leur amour d'elles-mêmes et, euh, et à choisir leur vie, en fait. C'est magnifique. <rire> Merci. <rire> ça, vibre, ça vibre bien, quoi. C'est ah oui, très, très ça, fort pour moi comme, euh, comme mission, comme mission de vie. Euh, C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, ouais. Et c'est ça qui euh, je trouve super intéressant et que j'avais envie de partager euh, avec mon audience. Euh, juste une petite intro pour expliquer. Sylvie, euh, que je connais depuis longtemps, est une multi-entrepreneuse euh, <rire> qui a eu plusieurs activités consécutives, pas toujours sur la même thématique. Et ce qui est super intéressant, c'est que à chaque fois, tu as su vraiment te réinventer, repartir, recentrer pour aller vraiment sur, comme tu l'exprimes très bien, euh, ce qui te fait vibrer ta mission. Mmh. Et, euh, et moi, ça, ça me parle beaucoup euh, parce que je suis convaincue, quel que soit le secteur, que quand on est entrepreneuse hein, et quand on le fait euh, vraiment parce qu'on y met son cœur, on y met ses valeurs, on y met euh, toute son énergie, c'est très, très spécifique. Euh, ça demande beaucoup d'investissement et ça demande une approche aussi différente et en récompense, c'est tellement merveilleux que euh, voilà, ça te remplit de, de joie de d'accompagner oui, oui. les femmes. Et donc, je, voilà, j'avais envie que tu nous parles de ça, qu'on explore ensemble ton parcours. Est-ce que tu veux bien, Sylvie, justement, nous expliquer comment tu en es arrivée, de façon, enfin, par itération, en fait, à trouver ta mission et comment tu voulais la partager Comment j'en suis arrivée à trouver ma mission euh, ben, Comme tu disais, euh, ben, déjà la première, la, la première euh, le, le tout premier paramètre, ça a été euh, le déclencheur. En fait, ça a été euh, ben, mon divorce euh, il, y a, il y a maintenant sept euh, ans et demi, huit ans même. Euh, je me suis retrouvée euh, seule et comme j'avais toujours été euh, femme deux, je me suis retrouvée à devoir prendre ma vie en moi. Et à construire quelque chose par moi-même. Et puis, la vie est bien faite. À ce moment-là, il s'est trouvé que ben, j'ai rencontré le, le, le, le business en ligne. Euh, ça, ça a été un peu un coup de poing dans la figure. Un jour, voilà, je, je traînais sur Internet. Et puis, j'ai découvert qu'on pouvait gagner sa vie euh, en utilisant Internet. Et en... Ça a été une, une véritable révélation. Donc, ça, c'était limpide. Je savais que je voulais faire ça. Et puis, euh, ben, euh, à ce moment-là, j'avais changé mon alimentation, j'avais euh, voilà, transformé pas mal de choses et j'ai commencé à vouloir euh, aider dans ce domaine-là qui était dans la, dans la perte de poids. Et puis, euh, peu à peu, ben, voilà, j'ai construit ce, ce business-là et puis à un moment, ben, ça vibrait plus suffisamment avec moi J'étais en train de commencer à m'y épuiser, donc j'ai décidé de choisir quelque chose de, de plus léger. J'ai switché sur, euh, sur euh, l'aide aux femmes de 50 ans, les, des belles quincas, et, euh, et, et, et j'ai recommencé à m'épuiser. Là, j'ai fait un burn-out burn qui a été un véritable cadeau, en fait, parce que là... Euh, à mon divorce, j'avais commencé à remettre certaines choses à plat, mais ce n'était pas encore complet. Donc, la vie, elle m'a redonné un autre coup de pied pour que ça, ça, ça se complète, euh, l'histoire. Et grâce à ce burn-out qui a été... Euh, voilà, Je suis restée vraiment chaos euh, pendant 4-5 mois, euh, vraiment euh, quasiment alitée, à, à faire bouillonner mon cerveau pour, pour trouver... Euh, Là, j'ai fait vraiment tout ce qui, euh, tout le travail en profondeur que je n'avais pas encore euh, suffisamment exploré, euh, comme le travail sur les valeurs, ce qui est important pour moi, euh, qu'est-ce qui me fait euh, vibrer le plus, euh, que, que démontre ma vie. Enfin, tout ce que je fais faire maintenant euh, aux femmes que j'accompagne, parce que j'ai fait moi-même le parcours. Et donc là, j'ai découvert que, que bah, dans mes valeurs, la valeur numéro une, c'était euh, comprendre. C'est quelque chose qui m'anime très fort. Je suis remplie de livres, j'en ai partout. Euh, la deuxième chose qui est vraiment importante pour moi, c'est grandir et faire grandir. Et donc, ces deux, ces deux choses-là, ben, ça a été un peu la, la, la, la compréhension de moi-même qui me manquait et qui m'a permis de m'aligner avec vraiment ma, ma, ma, ma mission de vie. Ça s'est éclairé d'un coup. Euh, C'était euh, vraiment arrêter de, de, de, de me sacrifier, que ce soit pour l'un, pour l'autre ou même pour mon business et, et faire vraiment ce qui vibre dans la joie, ce qui m'anime profondément. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'aider de, de, de, les femmes à, à, à penser à elles et à se connecter à ce qui est vraiment le plus fort pour elles. Et donc, voilà, ce cheminement m'a amené à maintenant me, ben, me, me former en tant que coach et m'a amené à maintenant euh, ben, aider ces femmes dans, dans, le, dans le domaine de l'amour de soi et, et, et se retrouver, et se faire passer en premier, euh, se prioriser avant de, de, de s'oublier pour les autres. Et quand on t'écoute, on sent bien que tu as développé une compétence qui est précieuse et que c'est ça que tu transmets aussi aux femmes que tu accompagnes. C'est, il euh, y a le côté intellectuel de se dire, euh, je vais lancer un business, c'est logique de faire ça euh, par rapport à mon vécu. Et toi, tu as su euh, te détacher de ça et te dire, attends, comment ça résonne à l'intérieur? Est-ce que ça, est-ce que ça me fait du bien? Et finalement, à chaque fois, c'est en t'écoutant toi. Que, euh, et en écoutant tes sensations, ton cœur, ton intuition, que même si ça s'est fait dans la douleur, hein, j'en doute pas, mais qu'à chaque fois tu as su finalement avancer sur l'étape d'après. C'est très intéressant parce qu'on est souvent beaucoup trop configuré dans euh, le mental, qu'est-ce qui est logique. Et c'est ce qui fait aussi, euh, je fais le parallèle avec le, les femmes euh, qui ont besoin de ton aide, euh, et on en a tous besoin à un certain niveau, c'est qu'on va rester dans un travail dans lequel on est mal, dans une relation dans laquelle on est toxique, ouais. dans une relation toxique, dans une vie de famille compliquée, parce que rationnellement, c'est la meilleure chose à faire. Alors oui, que l'intérieur, ouais. ça crie au secours, il faut sortir ouais. de là. De toute façon, le corps, à un moment ou à un autre, il te rattrape toujours. J'ai appris ça, en fait. Appris. le burn-out en fait, c'est rien d'autre qu'un cri du corps ouais. qui, euh, qui est là pour te donner euh, ben, le signal que, ben, que ça va pas, qu'il y a un truc qui n'est pas du tout en place, qui n'est pas du tout aligné, que tu t'écoutes pas, euh, que tu mets tes besoins euh, dont tu même pas forcément conscience d'ailleurs, hein, euh, ouais. que tu les mets de côté, parce que euh, sans savoir lesquels c'est. Euh, donc à un moment le corps, le corps il te rattrape toujours. Soit tu développes, soit tu fais un burn-out, ce qui est le, le truc le plus euh, soft, ah oui, barres, même si le burn-out c'est quand même violent. Ouais. Mais, euh, mais euh, après, il y, y a des femmes qui sont tellement désalignées qu'elles vont elles vont développer des pathologies plus, plus graves, quoi, euh, comme, euh, comme le cancer. Le cancer, il est il est le cri d'un déséquilibre. Hein. Hmm. Euh, voilà. il y a des causes extérieures au cancer mais il y a aussi beaucoup des, des, des causes intérieures donc euh, c'est vraiment euh, par le corps que les choses passent que les choses s'entendent au-delà de l'intellect il, il y a vraiment euh, voilà, écouter, écouter la vibration pour moi c'est super important j'ai appris à le faire hein, parce que ce n'était pas du tout euh, J'étais quelqu'un complètement déconnecté de, de son corps. Euh, j'écoutais, j'écoutais rien du tout. Mais on l'est tous. Hein, euh, on ouais, ouais. n'a pas du tout été euh, formaté comme ça. Non, c'est vrai. Hein. Et je rebondis. Euh, tu parles de la maladie comme une expression d'un mal. Euh, c'est exactement ça, en fait. La maladie, c'est le mal a dit. Et donc, c'est vraiment le corps ouais. qui te dit, mais t'as pas écouté. Bah maintenant, tu vas. Je vais te montrer. Oui, c'est un cri du corps. Des... Un cri mmh. du corps. Ouais. Ouais. Et tant qu'on ne l'écoute pas, ben il va continuer à crier et de plus en plus fort. C'est ça. Donc, euh, quand on s'écoute pas, c'est quoi les, les le, le coût en fait, de ne pas changer C'est euh, euh, burn-out, dépression, ben ouais. cancer, maladie chronique mm -hmm. ouais. Malheureuse aussi, ça c est c est... Mal... Oui, oui c'est ça. Donc, oui, dépression et... Ouais. C'est tellement, tellement triste. Et puis, il y a tellement de femmes qui ne savent pas, enfin, qui se sentent démunies face à ces cris-là du corps. Mmh, mmh. Elles sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais elles ne savent pas du tout comment euh, se reconnecter à elles-mêmes, comment refaire cette connexion, comment... C est, c est, en fait, c'est la demande que j'ai le plus, c'est je ne sais pas par quoi commencer. Et parce qu'à un moment, on ne sent plus rien. Ouais, elles sont perdues ouais, et ça. elles ont besoin d'être accompagnées, sur, bah, prises par la main au début, sur bah, les, les, les premières étapes, les premières euh, choses à faire pour, pour commencer à s'entendre en fait. Donc toi, ce que tu proposes, c'est tout un parcours C'est ça, ouais, Qui Vraiment se fait par ce... plusieurs mois, j'imagine, oui, c'est bon Oui, oui. Euh, pour, euh, pour se reconnecter à soi, se retrouver, euh, se remettre à, à s'entendre, se, euh, se comprendre, parce que, bah, déjà, se comprendre, se connaître, c'est de toute façon, c'est le travail de toute une vie. Mais, mais je, je, je leur donne les, les, les bases, en fait, hein, le travail sur les valeurs, le travail, la compréhension de, de, de ses besoins. Euh, alors, le travail sur les valeurs, c'est... Euh, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça passe par des tas, des tas de questions, des, des exercices sur comprendre ben, ce que ta vie démontre, qu'est-ce qu'elle dit de toi, parce que ce que tu fais dans ta vie, c'est ce qui, ce qui euh, tes réactions, ce vers quoi tu vas, c'est ce qui est important pour toi. En fait. mmh. Donc, ça passe par un travail d'observation intense au début, euh, vraiment juste faire le bilan, d'observer simplement. Regardez. Et ensuite, on peut en tirer certaines conclusions. Et il y a des, des fils qui, qui sortent. On commence à, à, à tirer le, le fil de la pelote de laine. Mais simplement un gros travail d'observation de soi, de ses pensées. Euh, tant qu'on ne le fait pas, euh, on, on est coupé de soi-même, en fait. Par exemple, moi, pendant ce travail-là, j'ai découvert. Euh, en m'observant, et je, ça m'était pas apparu, ça m'a frappé d'un coup, mais ça ne ça, ça m'était pas apparu avant que j'ai une tendance. Une, ma valeur numéro 3, c'est euh, la beauté. La beauté, la qualité. Euh, une forme d'excellence. De, de, et j'ai tendance, je ne me rend, je m rendais pas compte. C'est quand j'ai commencé à faire ce travail d'observer mes pensées et de regarder, de, prendre, de faire un pas de côté et de regarder qu qui, euh, à quoi je pense, en fait, tout le temps à quoi je pense le plus, quels sont mes réflexes quand je regarde quelque chose, euh, comment j'essaie d'interpréter les choses, comment, enfin voilà, juste ce pas, ce pas de recul, j'ai réalisé subitement, mais en fait, je suis tout le temps, tout le temps en train de regarder, à améliorer l'esthétique des choses. Donc, la, la, la, je suis passionnée de déco, j'adore ça. Euh, quand je rentre dans un endroit, le premier truc que je vais regarder, ça va être euh, voilà, comment c'est arrangé, la déco, les couleurs. Je suis très, très hyper sensible aux couleurs. Mais c'était tous des trucs dont je pas du tout, du tout conscience, en fait, avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu caler, réaliser, caler que ma, une des choses les plus importantes pour moi, c'est la, la beauté. La, la beauté des choses, en fait. Euh, c'est important pour moi que les choses soient belles. Pour te sentir bien. ouais et, et, et donc il y a le, le bien-être qui va avec. Mais voilà, tout ce travail de prise de conscience de soi, en fait, des choses que tu fais automatiquement, naturellement, sans, sans même en avoir conscience, j'aide je, je, les femmes à les ramener à la conscience mmh. pour qu'elles comprennent que c'est quelque chose qui est important pour elles et, et qu'elles puissent les intégrer dans leur, dans, dans leur vie et dans, le, dans les directions qu'elles vont prendre en fait. Et Ce qui est très intéressant euh, pour les femmes que tu accompagnes, c'est que tu as fait cette démarche, euh, que tu as des compétences de coaching en accompagnement, donc des outils vraiment qui permettent de faire progresser. Et comme tu l'as vécu, je... c'est ça qu'on attend euh, dans un accompagnement, c'est de... que la personne se dise « Attends, là, tu te racontes des histoires aussi mmh. ». Parce que ça, c'est le piège dans lequel on tombe, euh, souvent de se dire « de justifier », de de se tromper, on ne s'en rend pas compte. Et c'est dur. Et je pense qu'on. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas sortir de ça tout seul. Il faut que quelqu'un te dise là, attends, arrête. Ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. C'est clair que d'être guidé, d'être accompagné, euh, ça, ça facilite énormément les choses. Ouais, parce qu'il y a le, le principe du regard extérieur, du regard euh, neutre et bienveillant, de, de, de l'accompagnant. Ça, ça change tout. Ça réduit le, le, le temps. Mmh. Ça donne du courage aussi. Ça donne, oui, ça donne du courage de ne pas se sentir seule, parce que c'est vrai que souvent, ces femmes-là, elles se sentent très seules, elles se sentent perdues. Mmh. Et euh, oui, elles ont besoin de, de quelqu'un à leur côté. Le temps d'avoir de, bah de, de, une compréhension d'elles-mêmes suffisante et, et de reconstruire... Euh, bah, tout ce qui a été euh, oublié à l'intérieur ou cassé à l'intérieur, parce que c'est des femmes aussi qui ont des, des, des grosses blessures avec euh, de la dépendance affective, euh, des femmes qui cherchent euh, l'amour à l'extérieur qu'elles n'ont euh, qu pas construit, qu'elles n'ont pas pu construire euh, à l'intérieur. Ça, ça arrive à tous les âges de la vie. on a... On n'a pas ce déclic, je pense, qu'au euh, moment où les enfants partent et qu'on est un peu face à soi-même. Euh, c'est quoi le profil euh, Je ne sais pas s'il y a un profil type, mais les femmes qui viennent à toi, j'imagine qu'elles viennent un peu à tous les âges bah, des, euh, Moi, j'ai plutôt des femmes... Euh, bon, Moi, j'ai 59 ans bientôt. Et, euh, et c'est plutôt des femmes à partir de 45 ans. Euh, en fait, la prise de conscience qu'on s'est oubliée, elle vient assez tardivement. Il y a, il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui, voilà, qui, qui passent leur vie, euh, voilà, elles sont prises dans, dans l'engrenage euh, du travail, des enfants, de la construction de, de, de, de leur vie, euh, la construction du couple, enfin, elles sont prises dedans. Et souvent, c'est assez, euh, assez tard, ouais. à partir de 45-50 ans que le, la, la conscience vient, euh, mais mince, je me suis sacrifiée pour mes enfants, et moi, dans l'histoire, euh, qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce que je dois faire euh, Je suis fatiguée, euh, je me connais pas, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je vais faire maintenant Donc, euh, oui, le profil des femmes qui, euh, qui me suivent, c'est plutôt à partir de 45 ans, euh, Jusqu'à euh, 60, 65 ans. Mais je trouve que c'est souvent une prise de conscience qui est, euh, qui est assez tardive. C'est dommage, mais c'est comme ça. De toute façon, il vaut mieux le faire euh, là que pas du tout. Donc, euh, et Jamais trop tard. Hein, ouais. et, et cet âge-là, c'est l'âge où on cherche euh, du sens, Où on cherche, euh, ben, on commence à se poser la question de, de, du vieillissement, on se demande comment. On, on se pose les questions pour être plus, plus heureuse, on est moins dans le faire, on, est plus, on devient plus dans l'être. Mmh. Et euh, on parlait tout à l'heure du cerveau hein, qui, qui nous fait nous tromper, parce que justement, si, si on arrive à, à 45 ans en, en se disant. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, que j'ai oublié, je suis passée à côté de quelque chose. Comment est-ce... Enfin, si tu peux nous donner une clé pour... Euh, C'est quoi les signaux, en fait Comment on se rend compte qu'il qu y a quelque chose à aller travailler Mais Comme je disais tout à l'heure, ça va être le corps, voilà. déjà. Mmh. Euh, le corps, il va passer par, par un, un, un épuisement. Il y a une fatigue psychique. Il y a... Euh, il y a la relation qu'on a aux autres aussi qui est euh, souvent euh, insatisfaisante. Il y a, à un moment, je pense que les femmes, surtout, le principal symptôme euh, que, que moi que je que j'observe, c'est qu'elles en ont marre de courir après l'amour des autres et elles, ont, euh, elles se rendent compte à un moment, subitement, elles se rendent compte, mais, mais qu'est-ce que je fais là Je suis tout le temps en train d'aller chercher euh, la validation euh, à l'extérieur, l'approbation extérieure, et, et moi, elles réalisent en fait qu'elles qu sont finalement importantes et qu'il y a un truc qui cloche et qu'elles doivent, euh, doivent apprendre à s'aimer. Euh, pour arrêter de chercher l'amour à l'extérieur, en fait. Euh, parce que ça les, rend, ça les rend tout simplement malheureuses et ça entache la qualité de leur relation. Euh, et aussi avec leurs enfants, en fait. Leurs enf les enfants qui grandissent, qui deviennent des adultes. La relation, elle, elle, elle change. D'un coup, on n'est plus dans une... Quand les enfants grandissent, on n'est plus dans un... Une, un rapport hiérarchique où c'est bah, tu m'écoutes et, euh, et puis c'est comme ça euh, on, est, on, est, on évolue vers une, une, une relation d'adulte à adulte et elles se rendent compte que euh, moi j'en ai j'en ai j'ai beaucoup de femmes qui me disent que bah, elles se retrouvent dans un état de dépendance affective vis-à-vis -vis de leurs enfants et une souffrance des enfants qui partent la maison où elles se ressent elles se sentent vides en fait Hmm. Elles se sentent vides, seules, et c'est là, en fait, qu'elles se rendent compte qu'elles ben, ne se connaissent pas, elles ne savent pas ce qu'elles aiment, elles ne connaissent pas leurs besoins. Euh, et, là, et là, en général, ben, elles passent par une phase où elles, euh, elles vont aller s'étourdir avec des activités, en, en, en disant ben, « je vais sortir avec mes copines, euh, je vais aller au restaurant, je vais me mettre à voyager ». Mais là, on est encore et, et toujours dans une recherche de choses extérieures. D'ailleurs, j'ai écrit un post sur ça, a... ben, c'était hier, c'était hier, les journées passent tellement vite, euh, c'était hier, oui, où je, je, je disais euh, que vraiment le retour à soi et, et, et, et pas s'étourdir dans les activités extérieures, mais aller voir à l'intérieur euh, qu'est-ce qui fait du bien aussi, euh, c'est super important en fait. Et on peut faire le parallèle avec euh, l'entrepreneuriat. Oui. Hein, quand on, on, on peut s'épuiser facilement à chercher, alors non pas l'amour de ses clients, mais une certaine forme de reconnaissance oui. euh, de ses clients et se retrouver rapidement complètement déconnecté, complètement perdu, de ne plus savoir euh, qu'est-ce qui fait du sens pour mmh. nous, pourquoi on le fait. Et donc, toi, j'imagine que tu t'observes tu aussi. Le, Énormément. Oui, oui. Ouais. Énormément. Euh, parce que dans l'entrepreneuriat, ben, j'ai vécu euh, l'épuisement de deux de thématiques sur lesquelles j'étais pas, qui me faisaient vibrer, mais j sur lesquelles j'étais pas complètement euh, à ma place, complètement alignée. Et... Et en fait, euh, et puis, bah, bah, quand tu commences l'entrepreneuriat, bah, on t'apprend euh, plein de techniques, euh, marketing, euh, que tu dois publier à tel endroit, à tel endroit, sur YouTube, euh, sur... Enfin, et tu t'épuises assez vite si tu n'écoutes pas, si tu n'apprends pas, tu l'apprends dans la douleur, hein, ça. <rire> si tu n'écoutes pas, euh, ce qui te met vraiment en joie, ce que tu as vraiment envie de faire. Il y a des personnes, elles sont faites... Euh, elles vont se forcer à faire des vidéos alors que c'est l'écriture qui vibre. Euh, ou alors elles vont s'obliger à publier sur plein de plateformes différentes alors qu'il ben, n'y euh, euh, a que Instagram qui leur plaît, par exemple. Euh, et, et oui, c'est vraiment très, très important de, de, de j'ai envie de dire, suivre la joie. Oui, complètement dans, dans l'entrepreneuriat. Parce que sinon, au bout d'un moment, bah, tu, tu, sens, tu sens que les choses deviennent lourdes, que tu commences à te fatiguer. Et c'est important de rester connecté à la joie. Et à ce... La joie, c'est ce qui te donne de l'énergie, en fait. C'est ça. Moi, j'appelle ça l'intuition, mais ça va avec, en fait. C'est vraiment comment ça vibre à l'intérieur, comment les idées t'arrivent et quelles sont celles qui te qui Tu sens que voilà, tu as, as super envie de le faire, même si ce n'est pas, un, un, pas très rationnel toujours Ça n'a euh, pas besoin, oui. Non, et je, je suis vraiment convaincue. Ça dépend des activités euh, qu'on choisit dans l'entrepreneuriat. Mais quand on crée une entreprise, euh, pas que pour gagner de l'argent, mais pour vraiment aider ses clients, qu'on y met oui. vraiment du sens, quand ouais. on y met ses valeurs. Alors moi, je le connais beaucoup dans le secteur du naturel, hein, qu'on soit ouais. naturaux, euh, herboriste, euh, savonnier euh, cosmétique bio et tout ça c'est pas, pas juste pour gagner de l'argent non non mais c'est clair pour moi le marketing il doit être authentique et donc c'est ouais. pas des ficelles euh, parce que comme tu disais tout très justement si tu te forces à faire une vidéo alors que tu n'es pas à l'aise et que tu t'appliques dans ta tête, il euh, faut que je dise ça à la minute euh, 2,30 euh, c'est tellement inauthentique que des clients le ressentent Ouais. Et donc, c'est là qu'on est dans le piège d'être de plus en plus en recherche de l'amour et de la reconnaissance de ses clients et qu'on s'en détache le plus. Et donc, c'est oui. un cercle vicieux, en fait. On est vite perdu là-dedans. Plus on essaie d'appliquer des techniques et plus les clients le sentent et plus ils s'éloignent. Et plus on en remet. Ouais ouais c'est ça. C'est <rire> ça. Ouais. Et l'échec aussi. Ouais. et, et c'est pour ça que c'est super important au début, on t'apprend, bah, tu dois faire ça, ça, ça, euh, des de, de, de techniques euh, particulières. Euh, mais c'est vraiment important à terme, une fois que tu as compris comment tout fonctionne, de créer ton propre système, en fait, et de ouais. voir ce qui, ce qui vraiment est aligné avec toi. Et, et comme tu dis, l'intuition, bah, de toute façon, ça passe encore et toujours par le corps. C'est ça. Et, euh, et ce qui, de faire uniquement... Euh, ce qui va t'amener de la joie. Euh, bah, si, si toi, ton système à toi, c'est plus de euh, bah, faire des masterclass et puis euh, euh, les, les, les mettre en vente ensuite en forme de pack plutôt que d'aller de, euh, euh, créer des grosses formations euh, lourdes dans, dans, que tu mets ensuite sur un, dans un système d'hébergement de formation. Euh, c'est vraiment important d'écouter euh, ce, ce qui va être léger Hum. Euh, parce que ben c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment créer ta liberté et te sentir euh, et, et tenir la route en fait dans le temps. Hein. Et créer une Donc, différence, pouvoir... tout simplement parce que sinon tout le monde fait la même chose. Oui, c'est ça. Créer un truc qui est unique. Voilà. Okay. Euh, authentique, où toi, tu peux être vraiment toi-même. Et comme toutes tes vibrations. Il y a le chien qui fait une bêtise. Oh. <rire> Comme tout est vibration en fait. Euh, ben, à partir du moment où toi il y a un truc qui est pas qui vibre pas juste, ben, les gens ils vont le sentir. Ouais. Les Ça, gens vont le sentir. C'est quelque chose. Et, que je... et, et c'est indéfinissable. C'est de l'ordre du subtil. Mais l'énergie. Du... Ouais, c'est des énergies. Les, les gens le ressentent. Ouais, ouais On comprend beaucoup plus de choses au niveau énergétique que dans la tête, hein, au niveau oui, rationnel, voilà. et ça, c'est un, un parcours aussi. Hein. Un parcours en tant qu'entrepreneur euh, d'apprendre à faire ça. Euh, souvent, on l'apprend dans la douleur, mais, euh, mais on peut l'éviter. Voilà. En, en même temps, euh, l'inconfort, moi, je dis souvent, euh, inconfort égale croissance. C'est dans l'inconfort qu'on se pose des questions qu'on cherche à, ses propres réponses, pas celles du voisin. Ça. Et, euh, et c'est dans l'inconfort qu'on grandit parce que si on reste dans le dans, dans le confort, et ben on finalement il y a rien qui se passe. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir euh, réfléchir à ce qui est vraiment important pour soi et ce qui euh, ce qui est aligné. Hum. vivre un certain inconfort pour pouvoir le euh, bah, réajuster au fur et à mesure. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait, il faut réajuster tout le temps. Il ne faut jamais oui. arrêter de réajuster euh, non, et se donner l'autorisation d'ajuster. Pas rester rigide dans, dans un système oui. mais, et, et créer ce qui, est, ce qui nous plaît. Ouais. C'est un très bel exemple que tu nous donnes. Et aujourd'hui, quel est ton plus beau cadeau dans ton activité, dans ce que tu fais ah, Mon plus beau cadeau, c'est de me sentir utile. C'est euh, voilà, d'avoir la chance de, de, de sentir que, que cette mission, elle c'est elle, elle, euh, une mission merveilleuse. C'est... Aider les femmes à se retrouver, à, à rayonner, à se révéler. Euh, me, voilà, me sentir alignée en paix avec, avec cette mission-là. Et euh, c'est se sentir utile. C'est pouvoir servir et contribuer. Mmh. La valeur. Exemple, la valeur. Ouais. Ouais. Je crois que c'est ça. Euh, Changer la vie de tes clients. C'est ouais. incroyable. Euh, à vivre quand tu quand tu vois euh, euh, voilà des, des femmes qui euh, c'est comme une rose quoi elle, elle, le bouton il est fermé puis elle euh, ouais. tu les vois éclore c'est c'est ça il n'y a pas il a pas plus beau magnifique alors pour terminer Sylvie on va rappeler comment on peut te trouver donc euh, voilà si vous vous reconnaissez euh, donc, tout ce qu'on vient d'échanger, Sylvie, vous pouvez la contacter sur Facebook. Je oui, laisse alors, euh, mon profil personnel, c'est Sylvie Agnès Damestoy, Damestoy, comme vous voulez. Et euh, j'anime un groupe, j'ai fondé un groupe qui s'appelle euh, « Femmes, Sacrifice, oubli de soi, les affirmées heureuses ». Vous tapez « les affirmées heureuses vous le, », vous le trouvez. Et là, euh, bah, il suffit de répondre aux petites questions à l'entrée et puis euh, cliquer sur « Rejoindre le groupe ». Et des avions dans, dans l'univers euh, léger avec… Voilà. Euh, moi, j'adore le rose, <rire> les fleurs et les papillons. Et je me suis autorisée ça, en fait, à, à être moi-même. Et donc je mets des papillons partout, euh, c'est normal. Ça <rire> <'est> porte <important> de. <rire> de on rentre dans ton univers et dans, ouais, ouais, dans un petit univers rose coloré léger euh, oui. parce que, bah, la thématique, euh, elle est, elle a besoin d'être allégée. Hein, cette, cette, thématique des femmes sacrificielles. Donc euh, voilà, je me suis autorisée euh, à animer ce groupe euh, vraiment avec tout mon cœur euh, en mettant des papillons partout. <rire> Merveilleux. <même. rire> Beaucoup de femmes auront l'appel, euh, déjà, de s'écouter, de prendre soin d'elles. C'est tellement important. Oui, oui. Et euh, juste un dernier petit mot euh, pour conclure. Euh, là, je vais m'adresser plus aux, aux entrepreneuses, hein, aux entrepreneuses à valeur, aux entrepreneuses qui mettent tout leur cœur pour développer une activité, quel que soit le domaine. Euh, si euh, vous vous sentez un peu perdu, que vous voyez que les fameuses techniques dont on a beaucoup parlé avec Sylvie... Euh, bah, vous plombe en fait. Hein. Non seulement vous n'avez pas les résultats que vous espérez, mais voilà, à l'intérieur, c'est lourd. Ouais. et eh bien, on peut en parler ensemble. Contactez-moi sur le blog Mes Recettes Naturelles. J'ai plein de, plein de belles histoires et de beaux outils à partager avec vous pour sortir de là. Je, je suis vraiment alignée avec, euh, avec ta vision et effectivement, je trouve que... C'est une très belle transmission que, que d'aider ces femmes à, à lancer leur activité dans la, dans la légèreté et dans l'alignement avec elles-mêmes. Donc, magnifique mission de vie pour, pour toi aussi. Et puis, je sais que tu as une belle compétence, tu as beaucoup d'expérience et tu as beaucoup à transmettre. Donc, bravo à toi pour ça aussi. Merci Sylvie. Écoute, très heureuse d'avoir échangé avec toi ce matin. J'avais vraiment à, à je cœur de pouvoir exprimer toutes les belles choses que tu as à nous partager c'est un vrai plaisir on termine cette interview toutes les deux avec une grosse banane je pense que c'est assez significatif écoute merci Sylvie donc je mettrai bien sur le lien pour te trouver sur ton groupe Facebook si on tape sur Google les ton nom Sylvie Dameston on te trouve voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Pour Merci ton... à toi. Je t'embrasse et puis à très vite. À très vite.